Bonjour, bienvenue dans la cinquième vidéo de strophologie pour l'arrêt abagique. Euh, Aujourd'hui, j'ai prévu deux exercices de relaxation dynamique, dont une situation où on est chez soi et on ressent un ennui et donc on a envie de fumer, mais on va le remplacer par le geste signal. Le geste signal, c'est toujours euh, s'imaginer ou avoir un objet qui puisse remplacer l'envie ou le geste de la cigarette et euh, faire le mouvement trois fois, quatre fois, cinq fois de suite pendant la séance de méditation. On appelle ça le niveau sophroliminal. Et ce niveau-là euh, permet justement à conditionner l'esprit sur une nouvelle, une, une, une nouvelle méthode à acquérir pour justement éliminer les, les schémas négatifs ou les, ce qui nous ennuie en fait et, et donc c'est une technique de conditionnement qui va justement nous aider à supprimer cette envie de geste de chaque fois prendre une cigarette ou euh, voire même carrément éliminer l'envie de fumer voilà aujourd'hui j'ai prévu un exercice qui est l'exercice de verticalité donc c'est simplement Inspirez, on tend les bras aussi. aussi on, on, on, attendez, inspiré, on tend les bras, on monte, on bloque la respiration, on bloque et on relâche et on descend les bras. Donc, inspirez, on tend les bras vers le vers le bas, on retient les respirations, on monte les bras, on expire et on relâche. Donc, on va faire ça trois fois. Et alors, j'ai prévu un autre exercice qui est l'exercice euh, du ballon. Donc, c'est simplement prendre un ballon dans les bras, comme ça, avec une respiration lente, et ramener le ballon vers soi, comme si on ramenait les énergies positives à nous. On prend un ballon dans les bras et on ramène vers soi. On va le faire ça trois fois, donc encore une fois on ramène le ballon vers soi et comme ça et donc c'est vraiment revenir à soi donc on va vers ces deux exercices là Et ensuite il y aura la petite, la petite courte méditation de la situation désagréable qui est de, de se sentir chez soi dans un ennui et alors venir remplacer cette envie de cigarette par un, par un, par un geste, quelque chose qui puisse nous aider à à remplacer euh, le fait de prendre une cigarette et de fumer une cigarette. Ensuite, comme d'habitude, euh, on va tout doucement sortir de la méditation, etc., etc. Il y aura chaque fois des pauses entre les exercices et entre l'état méditatif. Puis on fera une dernière pause de totalisation, donc c'est vraiment intégrer toute la séance qu'on a, qu qu a faite et ensuite réveiller le corps tout doucement petit à petit et en fin de séance, on se remercie du temps qu'on s'est donné à soi voilà voilà voilà donc je répète la même chose que les autres vidéos vêtements amples petit pull si vous avez froid petite chaussette si vous avez froid évitez les chaussures comme ça on est bien en contact avec le sol bien ancré au sol et alors euh, une chaise avec vous euh, avec toujours essayer d'avoir un, un, un coussin derrière vous pour avoir le dos droit vous pouvez le faire sur un, sur, un, sur un divan aussi, mais encore une fois avec le coussin pour avoir toujours le 2-3. Voilà, voilà, voilà. Donc, on peut commencer la séance. On respire. On prend contact avec sa respiration. On peut fermer les yeux si on veut. J'ai le dos bien droit, la tête dans le prolongement de mon axe vertical. Mes pieds sont bien ancrés au sol, les bras sont le long de mon corps. Je peux rentrer en contact avec ma respiration si je veux. Garder les yeux ouverts ou fermés, c'est comme je veux. Tout doucement, je m'apprête à faire l'exercice de verticalité. J'inspire, je tends les bras vers le sol, je retiens ma respiration, je monte les bras au ciel, j'expire et je relâche. Je le refais une deuxième fois. J'inspire, je tends les bras vers le sol. Je retiens ma respiration, je tends les bras vers le ciel. J'étire le maximum que je peux et je relâche. Une troisième et dernière fois. J'inspire, je tends les bras vers le sol. Je retiens ma respiration, j'étire les bras vers le ciel. J'étire, j'étire et je relâche je viens intégrer l'exercice dans mon, dans mon être dans tout mon être dans mon corps, dans mes émotions dans mes pensées mes pensées passent et je les laisse passer je ne m'arrête pas à mes pensées je ne juge pas Je peux prendre de grandes inspirations si je veux. Et j'accueille avec bienveillance et respect envers moi-même. Tout doucement, je m'apprête à faire le deuxième exercice, l'exercice du ballon. Je vais prendre un ballon dans mes bras, comme si j'avais un grand ballon dans mes bras. Et je ramène le ballon à moi. Une deuxième fois. Je prends un ballon dans mes bras. Je le remplis de positif. Tout ce que j'ai de positif se trouve dans ce ballon. Et je le ramène à moi. Je peux prendre de grandes inspirations si je veux. Je le refais une troisième fois. Je prends un ballon dans mes bras. Je le remplis de positif. Et je ramène à moi. J'inspire, j'expire. Et je relâche. Tout doucement, je peux venir m'asseoir sur ma chaise. Sur le dossier de ma chaise. Et j'intègre ce que l'exercice m'a procuré. Avec bienveillance. Avec respect. Avec sérénité. Sans juger. Et je laisse mes pensées passer sans m'arrêter à celle-ci. Je suis en contact avec moi-même, dans mon être intérieur. Je me sens calme et apaisée. Tout doucement, je m'imagine chez moi, devant une série, un film, en train de lire un bouquin, ou faire l'une chose ou l'autre. Et tout d'un coup, je m'ennuie, je me lasse de ce que je fais. J'ai envie de prendre une cigarette et de l'allumer. Mais j'ai arrêté. Alors il me faut trouver une autre solution. J'ai la solution. Alors je fouille un peu dans mes tiroirs. Dans mon frigo. Dans l'armoire à biscuits. Et je prends ce qui me convient pour faire passer mon envie. Et je répète le geste signal. Je savoure ce moment. Je fais attention à chaque détail. Je répète le geste signal. et je savoure le bien-être que ça me procure je continue le geste signal et j'intègre le remplacement à mon esprit Tout doucement, je me rends compte que c'est meilleur qu'une cigarette. Je me concentre sur le bien-être que cela me procure. Je me sens bien et l'envie passe. Tout doucement, l'envie passe. Je peux m'occuper sur autre chose maintenant. Alors je peux prendre un bain, une douche, me brosser les dents, dessiner, écrire, faire du bricolage, cuisiner. Et mon envie passe. Tout doucement, mon envie passe. Alors je cuisine. Je prends plaisir à cuisiner pour mes enfants, ma famille, mon mari, moi-même. Et je me concentre sur le plaisir que cela me procure davantage. Et tout doucement, j'oublie la cigarette. Et je passe à autre chose. J'inspire, j'expire. Tout doucement, je peux me, re me, re me reconnecter à ce qui m'entoure dans l'ici et maintenant. Je prends conscience de la pièce d'où je suis. Le sol sur mes pieds, le vent que j'entends dehors, ou encore les arbres des feuilles qui cliquent, les voitures qui klaxonnent. Je reprends tout doucement en contact avec ma réalité. Et tout doucement, j'accueille tout le bienfait de cette séance. J'inspire, j'expire. Je laisse mes me, me pensées me traverser. Je suis bienveillante envers moi-même. Je respecte mes choix. Je respecte mon corps. J'inspire, j'expire. Tout doucement, je peux venir me mettre sur le bord de ma chaise. Mes jambes en équerre, les mains sur mes cuisses. Je peux ouvrir les yeux si je veux. Et tout doucement, je peux réveiller mon corps. Des pieds à la tête. Je peux pousser mes jambes. Mon bassin. Mon torse. Mes épaules. Je peux étirer mes bras. Mes épaules. Masser ma nuque. Et tout doucement, je reviens dans l'ici et maintenant. Et je peux me remercier du temps que je me suis offert. À demain